Bonjour, aujourd'hui on va parler des pouvoirs du gouvernement dans la procédure législative. Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans la vidéo précédente en parlant notamment du droit d'amendement des membres du gouvernement, c'est-à-dire le droit de proposer des modifications du texte, ou bien de l'initiative de la loi qui appartient notamment au Premier ministre, donc le pouvoir de proposer des textes. Mais sachez qu'à côté de ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est rien du tout. Alors déjà, le gouvernement peut demander aux assemblées d'agir à sa place, dans le domaine de la loi, donc dans les domaines qui sont précisés à l'article 34 de la Constitution. C'est-à-dire qu'après accord du Parlement, le gouvernement peut prendre ce qu'on appelle des ordonnances dans le domaine qui est normalement réservé aux assemblées. Ensuite, si on revient à la procédure législative classique, il faut savoir qu'après deux lectures, c'est-à-dire après examen de chaque assemblée avec toujours des accords sur certains articles, le Premier ministre peut demander la réunion d'une commission mixte paritaire. Une commission mixte paritaire, c'est 7 députés et 7 sénateurs qui vont devoir établir un texte de compromis qui va devoir convenir aux deux assemblées. Alors dans cette procédure particulière, seuls les amendements du gouvernement vont pouvoir être reçus dans cette commission mixte paritaire, et puis il faut savoir que le texte sera ensuite réexaminé par les deux assemblées, et si elles ne sont pas d'accord une fois de plus, le gouvernement peut décider de demander à l'Assemblée nationale de statuer seule sur le texte sans aucun accord du Sénat. Mais il faut savoir que dans cette procédure particulière, le gouvernement peut aller encore plus loin en réduisant les conditions nécessaires à la mise en place d'une commission mixte paritaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la procédure accélérée. Si le gouvernement déclenche la procédure accélérée sur un texte, il n'y a besoin que d'une lecture, donc un examen devant chaque assemblée, avant réunion de la commission mixte paritaire. Et ce n'est pas la seule chose qui est modifiée par la procédure accélérée, puisque les délais de premier examen du texte par les assemblées sont aussi réduits. Normalement, pour les lois ordinaires, il faut respecter un délai de 6 semaines entre le dépôt sur le bureau de la première assemblée et l'examen en séance plénière de cette première assemblée, puis 4 semaines entre le dépôt sur le bureau de la seconde assemblée et l'examen en séance plénière de cette seconde assemblée. Avec la procédure accélérée, ces délais-là ne sont plus obligatoires. Et on se doute qu'avec le manque de temps, c'est la qualité de la loi qui souffre. Mais la procédure accélérée est loin d'être la seule possibilité offerte au gouvernement. On a aussi le vote bloqué, l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. Alors dans le cas de la procédure du vote bloqué, le gouvernement va dire à une assemblée de voter sur tout ou partie du texte et non article par article. Et dans ce cas-là, seuls les amendements du gouvernement sont recevables, donc aucun amendement parlementaire. Une autre possibilité offerte au gouvernement, c'est le fameux 49.3 l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dans ce cas-là, le gouvernement met en jeu sa responsabilité sur un texte devant l'Assemblée Nationale. Il lui laisse un choix. Soit l'Assemblée Nationale adopte le texte, soit le gouvernement démissionne. En gros, ça met en jeu le principe de la motion de censure, la motion de censure qui oblige un gouvernement à démissionner. Si, au bout de 24 heures, l'Assemblée Nationale n'a pas adopté une motion de censure envers le gouvernement, donc ne l'a pas forcé à démissionner, le texte est adopté d'office. Alors, sans mise en contexte, comme ça, le 49-3, ça paraît juste ridicule. Pourquoi un gouvernement menacerait de démissionner sur une loi Et puis, pourquoi l'Assemblée nationale refuserait tout simplement Pour essayer de comprendre un peu mieux tout ça, on va faire une analogie. Alors, imaginez, vous êtes employé quelque part, votre boulot vous plaît pas mal, vous êtes en période de chômage de masse, alors vous espérez ne pas le perdre, surtout que le boulot vous plaît, je le répète, et puis là, il y a un petit truc qui vous gêne, mettons, la poubelle qui est mal placée et que vous pouvez pas déplacer parce qu'elle est trop lourde, mettons. Et vous arrivez dans le bureau de votre supérieur et vous lui dites « Si tu ne modifies pas la place de la poubelle dès demain, je démissionne. » Alors au premier abord, ça paraît super risqué, parce que vous risquez de perdre un poste qui vous plaît, avec le risque de ne pas en retrouver après, et en plus pour des modifications que vous auriez très bien pu proposer calmement et négocier. Alors si on revient de notre analogie, pourquoi l'Assemblée nationale accepterait-elle d'adopter le texte Eh bien c'est très simple en fait, il suffit de reprendre exactement la même analogie, mais cette fois vous imaginez que vous êtes pistonné par le grand patron de votre boîte. En gros, avec le 49.3, c'est exactement ce qui se passe. Le premier ministre et les ministres sont nommés par le président de la République. Président de la République, qui lui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale et de provoquer de nouvelles élections législatives. En gros, si l'Assemblée Nationale décide d'adopter la motion de censure, c'est-à-dire de virer le gouvernement, eh bien il y a toutes les chances que le Président de la République soit mécontent que le Premier Ministre qu'il a choisi ne soit plus en place. Et donc il y a toutes les chances qu'il utilise son droit de dissolution. Et ça, c'est une des deux raisons qui font que le 49-3 fonctionne. Les députés ont peur, tout simplement, de ne pas être réélus. Et puis la deuxième raison, c'est tout simplement le délai de 24 heures. En une seule journée, on n'a tout simplement pas le temps d'organiser une contre-offensive. Voilà, c'en est fini pour les mécanismes principaux qui sont offerts au gouvernement pour interférer dans la procédure législative. Alors bien sûr, il y a d'autres mécanismes, il y a la possibilité même pour certains acteurs d'empêcher certains de ces mécanismes, mais on va pas voir ça dans la vidéo, si vous voulez vous renseigner là-dessus, allez plutôt voir dans les sources sous la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va conclure cette série sur la loi en critiquant un petit peu tout ce qu'on a dit jusque-là. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir.